Salut, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Alors, on espère que vous avez passé de très bonnes vacances de carnaval. Mais malheureusement, dès cette rentrée, il va falloir se mobiliser et se mobiliser très fortement pour la grève qui est annoncée pour le 19 mars. Alors, c'est une grève fonction publique. Pourquoi une grève fonction publique Parce que l'ensemble des fonctionnaires sont attaqués par le projet de réforme de Gérald Darmanin de la fonction publique alors il y a déjà eu d'autres attaques auparavant qui sont absolument scandaleuses. Euh, il y a par exemple euh, le gel du point d'indice, c'est la première raison pour laquelle euh, nous euh, vous appelons à faire grève. Euh, c'est que ce gel du point d'indice, eh ça veut dire que nous perdons du pouvoir d'achat tous les ans et euh, au fur et à mesure que l'inflation augmente, eh bien, notre pouvoir d'achat diminue d'année en année. La deuxième raison, euh, c'est la remise en place par ce gouvernement de la journée de carence. Cette journée de carence, c'est un véritable scandale. On a utilisé l'argument que le privé avait des journées de carence en oubliant de dire que les entreprises le compensaient en grande partie et donc les fonctionnaires eux ne l'ont pas de compenser quoi qu'il arrive et une fois qu'on met en place cette journée de carence pour les fonctionnaires eh bien on explique qu'on va imposer ces mêmes journées de carence non remboursées dans le privé donc on voit bien que c'est une véritable arnaque contre l'ensemble des travailleurs. Et bien évidemment, c'est un véritable scandale. La journée de carence, c'est absolument monstrueux. Ça signifie que les enseignants prendraient des journées ou les fonctionnaires prendraient des journées de maladie sans aucune raison, ce qui est bien évidemment absolument faux. Le troisième point et la troisième raison pour laquelle il faut faire grève, c'est bien évidemment la mise en place de la rémunération au mérite. Alors, c'était une idée de Sarkozy. Ce gouvernement veut la remettre en place. Ça veut dire qu'il veut individualiser les carrières alors même que le PPCR que euh, nous avons mis en place et qui avait été signé par les organisations syndicales permettait de limiter cette individualisation parce que quand on est un fonctionnaire eh bien c'est un travail collectif que l'on rend, c'est un service public collectif que l'on rend et il n'y a aucune raison d'individualiser les rémunérations et les salaires. Le quatrième point euh, que euh, nous abordons ici c'est le démantèlement des CAPA. Alors les CAPA qu'est-ce que c'est eh bien ce sont les commissions paritaires qui se réunissent au niveau académique et au niveau national pour gérer tous les éléments de la carrière. Ces capas, ça permet la transparence et ça permet d'éviter les injustices. Pour donner des exemples récents, dans le mouvement inter qui s'est déroulé au mois de janvier, eh bien ces commissions paritaires ont permis d'améliorer 230 mutations et de modifier 25% des barèmes qui avaient été erronés parce que l'administration elle n'est pas parfaite, elle commet des erreurs et donc le paritarisme permet de gommer en partie ces erreurs. Donc si on supprime le paritarisme, on voit bien ce qui va se passer. Ça va être la porte ouverte à tous les abus, ça va être la porte ouverte à tous les clientélismes et à tous les copinages. Au niveau académique cette semaine, grâce au paritarisme, eh bien, on a permis de montrer à l'administration que les évaluations qui avaient été faites par les IPR et les chefs d'établissement pour l'avancement d'échelon ne respectaient pas la loi, ne respectaient pas les ratios hommes-femmes, ne respectaient pas les équilibres disciplinaires. Donc, il n'y avait aucune harmonisation. Et donc, le fait que le paritarisme soit là, ça a permis de limiter euh, ces choses et de demander une révision des, des euh, évaluations par les IPR et les chefs d'établissement. S'il n'y a plus de paritarisme, eh bien, ce sera injustice à tous les étages. Et puis, le dernier point, eh c'est bien évidemment le recours au contractuel que veut mettre en place M. Darmanin, M. Darmanin euh, tout simplement pour faire des économies d'échelle, hein, puisqu'un contractuel, ça coûte beaucoup moins cher euh, qu'un fonctionnaire titulaire. Euh, le problème, c'est qu'un fonctionnaire, on ne le forme pas, on peut le jeter, entre guillemets, à tout moment euh, et le supprimer, euh, et ça veut dire que la qualité du service public et la continuité du service public eh risquent d'être mise en cause. Par ailleurs, le service public est soumis à une forme de neutralité. Et la neutralité, elle est garantie par le fait que ce sont des fonctionnaires qui le mettent en place. Si on a des contractuels, bien évidemment, cette neutralité va être mise en péril. Donc, ce sont des risques majeurs. C'est le service public que nous défendons qui est remis en cause. Et donc, au SNES FSU et à la FSU, avec l'ensemble des organisations syndicales, nous appelons à la grève le 19 mars. À bientôt.